Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de position de travail et d'être confortable, surtout sur écran, avec ses verres et ses lunettes. Donc, déjà, la première chose. Là, vous voyez comment je suis positionné. C'est un petit peu fait exprès. Je suis pour une fois assis pour vous faire cette vidéo-là. Et, euh, et donc, on va regarder déjà la position de l'écran. Alors, la position de l'écran, c'est pas facile hein, de me mettre comme ça. Euh, il faut idéalement, si on n'est pas en verre progressif, que le haut de l'écran se situe à la hauteur des yeux, okay tout simplement parce que naturellement on a une ligne de regard qui en position de repos baisse à un angle de 20 degrés et donc en étant sur une distance de 50 à 70 cm de l'écran, on a une ligne de regard qui en position de repos va taper dans le milieu de l'écran. Ça, c'est quand on est en verre simple. Quand on est en verre progressif, il faut peut-être qu'il soit un petit peu plus bas. Un petit peu plus comme j'ai là, puisque euh, pour bien trouver les zones de manière confortable, euh, l'écran doit être situé un petit peu plus bas que ça. Ensuite, au niveau de, de la posture, il faut essayer d'avoir les pieds à plat. C'est important. Euh, c'est surtout pour ne pas se mettre les pieds sous la chaise et se bloquer euh, une artère qui passe derrière le, le genou. Euh, au niveau du coude et des avant-bras, je me lève un petit peu, il faut qu'il soit euh, comme ceci avec la main dans le prolongement de l'avant-bras, avec l'avant-bras faisant un angle de 90 degrés, donc c'est-à-dire que la, la table euh, doit être située à bonne hauteur, régler le siège en hauteur pour ça. Euh, mais on va reparler un petit peu plus de, de l'optique euh, et surtout de la lumière. Comment faut euh, positionner sa lumière Alors, euh, quand on est, je sais pas, dans, je sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais euh, si vous êtes dans un open space, etc., vous n'avez pas forcément le choix de, de tout. Mais idéalement, il faut que la lumière soit perpendiculaire à l'écran, c'est-à-dire qu'il faudrait que la lumière vienne d'ici ou de l'autre côté euh, par là, c'est-à-dire d'éviter qu'elle vienne soit en face, qui va vous provoquer un éblouissement, soit de derrière, un gros reflet sur l'écran. Ça, c'est aussi une chose qui est, qui est très importante sur, les, sur le confort visuel euh, du travail sur, sur écran. Ensuite, on a euh, le, le, le principe que, quand on, fait, quand on regarde un écran, on fait un effort musculaire. Enfin, Les yeux font un effort musculaire, il faut donc que euh, d'apprendre à relâcher ce, cet effort. Et pour le relâcher, est, il est conseillé de toutes les 20-30 minutes de regarder au loin. Vous regardez de loin, quelque chose qui se situe à plus de 5 mètres, euh, même voire euh, beaucoup plus loin si vous pouvez, pendant une vingtaine de secondes. Ça suffit, 20-30 secondes, vous regardez de loin comme ça. Ça va soulager euh, votre effort musculaire au niveau des yeux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt chez Atta East, et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.